16. Depuis ma naissance, je suis lié à une entité. Il s'appelle Aidan et il me quitte jamais. Je m'appelle Nathan Dawkins. Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. est que, est-ce que c'est lui qui t'a fait ça non, c'était les monstres. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire. La formation commence demain à 5h. Ils savent ce que tu es capable de faire avec Aiden. Ah Bienvenue à l'agence. Il y a eu un problème hier soir. Ils ont ouvert un passage vers le monde d'Aiden. Je suis tellement fatiguée, je vais pas m'en sortir. Ils arrivent. Qu'est-ce que tu as fait? Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier!